Alors je voulais revenir sur l'émission de ce matin. Euh, Peut-on se passer d'antidépresseurs euh, sur France Inter, vous fasse », dans laquelle j'ai été euh, invité parce que je ne m'attendais pas du tout à être euh, face à une journaliste qui a mené une enquête. Alors j'ai pas lu les détails de cette enquête, mais je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Euh, donc le propos que j'ai entendu, c'est que les antidépresseurs augmentaient le risque de suicide. Donc ça, c'est pas validé scientifiquement, euh, donc il y a des méta-analyses qui ont étudié cette question, et bien sûr que s'il y avait un risque de suicide augmenté avec les antidépresseurs, il ne serait plus du tout prescrit, ou vraiment avec des conditions de prescription beaucoup plus rigoureuses que c'est le cas actuellement. Je rappelle que quand il y a des risques euh, qui sont euh, détectés, en fait, quand euh, des risques qui, so qui mettent en jeu la vie, en fait, il y a des restrictions d'utilisation. Par exemple, il y a deux antidépresseurs euh, pour lesquels il y a eu des problèmes au niveau hépatique et donc ils n'ont pas été retirés du marché. Par contre, ils ne peuvent pas être prescrits en première intention et le médecin doit justifier euh, de la nécessité euh, en termes d'efficacité de ces médicaments. Donc, on a des autorités sanitaires qui sont très attentives aux risques. Et donc, euh, il y a des, ce qu'on appelle des commissions de transparence euh, qui sont disponibles en, en public et en libre accès sur Internet, aussi bien donc, par la Haute Autorité de Santé que par euh, l'Agence Européenne du Médicament, l'EMA. Et donc, de, chacun peut aller librement euh, consulter pour chaque médicament la commission de transparence. Et si le médicament est encore euh, disponible, euh, et est en particulier s'il est encore remboursé, c'est que le bénéfice est considéré comme supérieur au risque. Donc attention à ne pas faire de cas particuliers, des généralités. C'était exactement ce qu'on a vu avec le Covid. Donc, il y avait eu euh, un cas de mortalité euh, chez euh, une jeune fille de, de 16 ans. Euh, on peut mourir du Covid à 16 ans, mais euh, le fait d'avoir 16 ans n'est pas un facteur de risque de mourir du Covid. Donc, il faut euh, vraiment se méfier en fait, de, des extrapolations, euh, puisqu'il y a des cas très différents. Et donc, les études ne captent pas toutes les individualités. Chacun, nous sommes différents en termes de génétique, de système immunitaire, de mode de vie. Euh, il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui peuvent générer des événements malheureux. Donc dans le cadre du suicide, c'est justement la question en fait, c'est est-ce que l'antidépresseur, va bah, aggraver une situation préexistante. Euh, on sait qu'il euh, y a des personnes qui sont à risque suicidaire augmenté. Donc, Par exemple, il y a le trouble borderline, euh, qui est un trouble de l'impulsivité, euh, qui se complique de dépression très fréquente. Et on sait que ces personnes sont plus à risque euh, de faire des tentatives de suicide et donc euh, de mourir par suicide. Euh, pourtant, les antidépresseurs ont montré une efficacité dans ce trouble. Donc on sait aussi que les jeunes personnes, donc les adolescents et les jeunes adultes, ont plus de risques d'avoir des crises suicidaires. Donc on ne sait pas si c'est lié à l'antidépresseur ou si c'est lié à l'impulsivité, au trouble. Il peut y avoir des comorbidités comme l'alcool hein, qui aussi augmente l'impulsivité. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est le rôle du médecin justement de prendre tous ces facteurs en compte et de surveiller le risque suicidaire. Et pour cela, il y a une, une, un dispositif qui s'appelle le dispositif Vigilance qui a été mis en place en 2015. Et ce dispositif a montré son efficacité puisqu'il a, il a conduit à la diminution du nombre absolu de suicides en France dans les 15 dernières années. Donc le dispositif, lui, il a commencé en 2015, mais euh, donc il y a plusieurs facteurs dans la population qui expliquent l'amélioration euh, du taux de suicide. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, attention en fait euh, aux choses qui sont euh, euh, évoquées dans la presse, parce qu'il y a des éléments Factuel, hein, il y a eu une enquête. Effectivement, il y a eu des laboratoires pharmaceutiques qui ont eu des conduites qui ne sont pas éthiques et qui ont masqué certains effets indésirables de leur traitement. Euh, donc, on apprend, d'après ce que j'ai compris, ce qui s'est passé euh, au début des années 90 avec euh, le laboratoire Lili qui a commercialisé le, le Prozac, la fluoxétine, si j'ai bien compris. Donc, euh, ça, on sait qu'en fait, il y a eu des liens entre l'industrie pharmaceutique et euh, les autorités euh, sanitaires, euh, mais ça, ça a été de de plus en plus encadré. Maintenant, il y a des règles de bonne conduite de l'industrie pharmaceutique qui ont été édictées de, depuis, et euh, donc l'industrie ne peut plus faire euh, ce qu'elle faisait auparavant. Donc au fur et à mesure, on s'adapte en fait euh, aux dérives qui ont, qui ont eu lieu. Ensuite, concernant la fluoxétine, c'est un antidépresseur qui n'est pas considéré comme parmi les plus efficaces. Il y a une méta-analyse pour ça qui a comparé l'efficacité des antidépresseurs, je vous mettrai le lien en description, et donc il y a eu 12 antidépresseurs qui ont été évalués, et la fluoxétine ne fait pas partie des plus efficaces, donc on peut critiquer le manque d'efficacité de certains antidépresseurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles, parce qu'il y aura peut-être des personnes qui ne répondront que à ces antidépresseurs-là, et la fluoxétine notamment, il est connu pour ne pas faire prendre de poids, et ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Donc c'était pour modérer un peu euh, le, euh, ce propos, puisque donc demain je serai l'invité de Enquête de santé sur France 5, et euh, j'ai cru comprendre que dans le reportage, il allait euh, être question euh, de tout cela. Donc euh, voilà, on reste euh, la tête froide. Et surtout, si vous avez une indication à prendre des antidépresseurs et que votre médecin vous recommande de prendre des antidépresseurs, n'ayez pas peur de ces médicaments. Ils aident énormément de personnes. Donc moi, je suis responsable du centre expert dépression à Marseille. Et euh, donc souvent, en fait, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon antidépresseur pour la bonne personne. Mais il y a plein d'autres choses à faire avant ou en même temps qu'on prend un antidépresseur. Et notamment les oméga-3, la vitamine D, le zinc, le méthylfolate. Les probiotiques ont montré une efficacité dans la dépression. Euh, L'activité physique est indispensable, hein, on le rappelle, deux heures et demie euh, d'activité physique par semaine minimum, avec du renfort et du cardio en alternance si possible, et si possible en groupe pour renforcer la motivation et l'union sociale. Ne pas rester isolé, bien sûr. Euh, la psychothérapie permet de dépasser beaucoup de situations de la vie qui engendrent des dépressions, euh, des divorces, des deuils, des conflits, euh, des transitions de rôle, euh, Voilà, toutes les embûches qui peuvent euh, nous arriver. Euh, donc, euh, il ne faut pas oublier qu'on a énormément d'outils, et que euh, le message principal, c'est surtout n'attendez pas, en fait, parce que les personnes qu'on reçoit souvent sont en dépression depuis des mois, voire des années, et euh, souvent dans un déni de leur diagnostic, et c'est ça, en fait, qui complique le plus les choses, parce que si on prend les choses le plus tôt, bien sûr, on est euh, le plus efficace, et surtout, ça va limiter les impacts de la dépression dans la vie des gens. Voilà, bah, merci de m'avoir écouté, et puis euh, je vous dis à très bientôt pour une, une nouvelle vidéo.